Je m'appelle Marine, je suis euh, chiropracteur, coach et auteur. J'ai fondé le centre chiroénergétique à Lyon, qui est un centre dans la santé euh, pour amener les personnes à, à avoir leur santé naturellement, à penser différemment euh, dans leur bien-être euh, physique et mental. Euh, C'est qu'en en fait, en, en tant que kiro, je me suis spécialisée dans le sport de haut niveau. J'ai fait plusieurs euh, formations de coaching avant. J'avais vraiment envie d'avoir cette complémentarité en étant et kiro et coach euh, spécialisé dans le sport de haut niveau. Et en fait, l'Académie de la haute performance euh, répondait euh, complètement à mon besoin à ce sujet-là euh, et de pouvoir rencontrer d'autres personnes aussi euh, dans un but commun qui est euh, le bien-être du sportif. En fait, ça m'a vraiment amenée euh, à m'aimer dans ma parfaite imperfection. Et euh, donc, il y a eu plein de prises de conscience à ce sujet-là et de se dire que bah oui, on peut monter sur scène, nous jeter des tomates et avoir des bénéfices à ça, et que en fait, tout est parfait et équilibré. donc C'est vraiment apprendre à aimer toutes les parties du puzzle qui nous constitue, qui fait de l'être unique qu'on est, mais qui est aussi le tout et qu'on retrouve en chacun de, de nous. Parce qu'en fait, c'est vraiment une formation qui est structurée, et, euh, et on voit, bah, au, le long de notre formation, on accompagne des personnes, on pratique. Et quand on voit le avant-après, euh, on voit tous les, tous les avantages qu'il qu y a à accompagner un sportif de niveau. C'est une formation euh, qui est sérieuse, avec, euh, avec une équipe très sympathique. Ça se fait dans la bonne humeur et euh, dans la bienveillance, donc euh, je dirais, euh, bah oui, allez-y Thank you.